Quelles sont les difficultés de nos librairies en Guadeloupe L'accès aux livres est-il trop cher Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons le secrétaire des librairies de Guadeloupe, Jean Céligui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios de TV. Je rappelle que cette émission est là. C'est une nouvelle émission. Elle est là pour vous aider à mieux comprendre notre environnement économique, social et judiciaire. Cette émission est diffusée sur la chaîne de télévision ETV et sur sur la chaîne de télévision MyTV Caraïbes, euh, émission que vous pouvez également suivre sur Canal Satellite, Orange TV, sur SFR euh, et Numéricable, elle est également diffusée sur, en direct sur les réseaux sociaux, et vous pouvez la retrouver en mode replay sur le site internet euh, replay.gb. Alors, Monsieur Cellini, euh, vous qui êtes pré secrétaire euh, des libraires de Guadeloupe, euh, vous tenez une librairie, d'ailleurs, depuis euh, de nombreuses années sur, euh, sur Capester. Euh, donc, vous êtes un professionnel de, de la librairie et de la papeterie. Et euh, quelles sont aujourd'hui les, les, les grosses difficultés que vous rencontrez en tant que libraire Oui, alors, euh, je dois vous préciser que ma démarche aujourd'hui, auprès de vous d'ailleurs, euh, s'articule en deux phases. Sur la phase législative concernant euh, cette fameuse taxe, euh, de, euh, les fameuses taxes de TVA, et aussi sur le transport. Mmh. Le transport. On va en parler dans oui. un instant. Euh, déjà, si vous pouviez nous dresser euh, oui. le, le, les, les grandes difficultés, euh, et puis après on va rentrer dans le fond. Les, les grandes difficultés, c'est-à-dire qu'on nous oblige, euh, euh, il faut savoir, hein, que le, le livre... Quand on l'achète en métropole, nous avons, suivant la loi, la loi Langue qui a été modifiée par les directives du gouvernement Sarkozy, on nous donne le, la gratuité du transport maritime. Par contre, en contrepartie, compte tenu de l'éloignement et de l'insularité de la Guadeloupe, et avec son caractère triarchipélagique, nous sommes obligés de faire de l'aérien. Et l'aérien se trouve très cher. Donc on, on bénéficie quand même d'une subvention à, euh, disons, 50% du, du, du fouet aérien. Cela ne suffit pas et cela cela euh, euh, pénalise tant que le, nous, libraires, et, et, et, et ainsi que le, le, le client, notre clientèle. Voilà un petit peu l'aspect, le premier aspect et, et, et concernant Donc, Déjà, les ça concerne le transport, on va y revenir Exactement, dans un soir, petit oui. instant. Oui. Euh, vous m'expliquiez aussi, euh, en préparant cette émission, la première difficulté c'est, euh, vous dénoncer un problème sur la TVA. Alors, essayez d'expliquer ça à nos téléspectateurs, assez simplement. Alors, euh, Là, euh, je suis là aujourd'hui pour dénoncer, euh, euh, si on peut le dire, une situation lamentable et récurrente qui existe depuis plus de dix ans, comme je viens de le préciser tout à l'heure, les directives gouvernementales de, de, du gouvernement euh, Sarkozy de l'époque. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous bénéficions du transport maritime gratuit. Mais, en contrepartie, on nous oblige à acheter le livre au même prix que la métropole, c'est-à-dire à -dire une TVA de 5,50%. Et, d'une manière aberrante, le livre arrive en Guadeloupe et subit encore une deuxième TVA de 2,10, ce qui nous fait 7,60%. Donc déjà le livre est déjà surtaxé alors que l'article 292-1 dit que tout produit qui quitte la métropole à l'export vers l'outre-mer est exonéré de la TVA. Donc on a fait une entorse aux, aux, aux, règles, aux règles administratives douanières pour pouvoir... Euh, euh, nous pénaliser Si on peut le dire Donc euh, là on se retrouve avec Deux TVA alors que le livre Qui est un outil qui permet à l'enfant De s'évoluer de, de, de devenir un citoyen demain, eh ben, euh, euh, ben voilà, euh, on subit deux TVA, alors qu'on aurait pu être exonéré sur la totalité de ces deux TVA. Alors revenons un peu pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en tant que fournisseur, quand vous achetez sur la métropole, euh, vous appliquez une TVA de points. 10, c'est ça, au oui. lieu de l'appliquer sur le taux de TVA euh, euh, qui est applicable dans le département. C'est-à-dire que, euh, pour bien préciser, quand nous achetons pour revendre, on achète déjà avec une marchandise déjà grévée de TVA métropolitain de 5-50%. Voilà le problème, voilà où est le problème. Oui, mais c'est partout. Euh, non, donc, non, tout non, en, non, non c'est une exception. C'est une exception ah. de la, de, de la, les directives gouvernementales qui nous obligent à, voilà, en contrepartie, je vous donne le transport gratuit, maritime. Mais vous achetez le livre avec la TVA, ce qui fait que hum. la métropole bénéficie, la France bénéficie de, de ces 5% de, de TVA. Et avant ce, ce mode de fonctionnement, comment ça fonctionnait ben, C'est-à-dire que euh, ça fonctionnait, euh, bon, il y avait un petit peu euh, un laissé-aller, effectivement c'est pour ça qu'il y a eu cette loi en 1980, du 10 août 1981, et eh ben, euh, on payait, on payait le, la TVA sur, sur les, les articles euh, tout ce qu'on recevait, de, de, que ce soit des fournitures scolaires, que ce soit le livre scolaire, ben on, on, on, on, on payait la TVA normale. Alors quand vous appelez la TVA normale, c'est la TVA Concernant... métropolitaine Non, non, non, la TVA 2.10, la TVA, -10, la TVA locale. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'avant il y avait un système de TVA à 2.10, oui. que ça a été revu, vu que ce TVA à 2,10 est à passer à 5,10. Et. Euh, non, c'est-à-dire, on a rajouté 5,10. 5 et, et 50. On, on, on recevait de la marchandise, on payait les 2,10 à l'arrivée. Oui. Normalement, était, on a, Ça, c'est fini. L'outre-mer bénéficie d'une préférence tarifaire sur la TVA. Ça, c'est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on continue à payer les 2,10, mais au départ, le produit acheté est déjà grevé de 5,50% de TVA métropolitain. D'accord. Ce qui ne se voit pas qu'on ne, qu qu ne conçoit pas sur d'autres produits. Ça n'existe pas. Il n'y a que le livre qui, malheureusement, devrait être exonéré de toute taxe. Alors, vous avez en contrepartie le transport maritime oui. euh, gratuit. gratuit. Euh, Qu'est-ce qui pose problème là-dessus ben, Le problème, je vous dirai en réalité, c'est la souffrance que nous ressentons à la rentrée des classes. De voir les parents euh, qui n'arrivent pas à pouvoir acheter les livres... Vous permettre aux enfants de s'instruire. C'est ça, c'est ça cette souffrance que là aujourd'hui je voudrais exprimer à la population. Hein Faire comprendre à, à, à, au gouvernement et à, à, aux, aux, aux élus, aux parlementaires, surtout, qu'il faut comprendre la souffrance du peuple. Quand une, une, une mère de famille a faible revenu, bien qu'il y a des aides, il y a des aides, à rentrer des classes, il y a une prime qu'on mm -hmm. donne, mais cela mm -hmm. ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Aujourd'hui, pour un ménage, ça représente un panier moyen de combien, une rentrée scolaire pour un enfant en Je n'ai pas, pas le chiffre en tête, ça tourne entre 200 et un peu plus de 200 euros. Mmh. Et, et d'ailleurs, il, il, il y a un élu de l'époque qui avait compris la souffrance de la population, qui avait décidé d'octroyer euh, aux parents d'élèves ce qu'on a appelé le, le chèque libre où on, on, on donnait 100 euros à la, à la famille nécessiteuse, eh bien... Euh par la suite, ça a été repris par un, un, un exécutif, l'autre exécutif est euh, euh, là, et là, ben, je ne sais même pas si ça existe toujours, cette aide régionale, je dis régionale, hein, qui aidait, parce qu'on a compris la souffrance du peuple, eh bien, on essayait d'aider avec un chèque de, de lire de 100 euros, et puis, après, l'autre exécutif qui est venu a mis un petit peu la barre, un peu plus haut, donc, on donnait 150 euros. À l'heure actuelle, je ne sais pas Exactement euh, cette situation, est-ce qu'elle existe toujours? Mais il est certain que là, il y a cette souffrance, cette souffrance de la population qui n'arrive pas. Et ça, je vous le dis, c'est un handicap sérieux, parce que c'est un vecteur de décrochage scolaire. Et on s'étonne! On s'étonne, on parle de Vichère, on s'étonne de voir qu'il y a cette jeunesse qui, qui, qui, qui est là dans la, la désirance et puis la, et, et, et, et, qui sont complètement perdus parce que c'est fini, ils n'ont pas pu continuer leur... leur, leur, leur, leur... Les, les, pour revenir sur le transport, euh, les délais aujourd'hui, euh, le, le, le délai du fret aérien et le délai euh, du transport maritime, est-ce que ça vous pose euh, des soucis c'est-à-dire que en toute franchise, le, cette loi qui nous favorisait sur le transport maritime ne s'applique pas aux petits, aux petits libraires. Ça, ça s'applique, ou du moins l'intérêt va vers les, les grandes surfaces. Et d'ailleurs, on, on les voit... Euh, euh, il n'y a pratiquement plus de grandes surface du livre en, en Guadeloupe. Euh, on, et on le comprend, on le comprend. Et puis maintenant, parce que nous, petits libraires, nous sommes 15 libraires officiels. Dans notre association, nous avons 15 libraires. Mais là, il faut savoir que l'aérien est incontournable. Nous sommes obligés de faire l'aérien pour mmh. pouvoir être apprisionné assez rapidement de manière à satisfaire la... la Alors, est-ce la... que vous êtes allé voir aujourd'hui euh, les élus, les parlementaires, les sénateurs <rire> Ben, figurez-vous que j'ai adressé un courrier, un rapport bien détaillé, bien précis, qui explique les difficultés. Et ça, comme je viens de le dire, à deux niveaux. C'est-à-dire, la partie transport qui est de la compétence de la région... J'ai écrit à M. Chalus plusieurs courriers, plusieurs courriers, en date du 23 octobre 2021. À l'accueil, j'ai déposé ce même document le 11 novembre 2021 et sur WhatsApp le 2 décembre 2021 ainsi que le 14 mars 2022. Aucune réponse. J'ai adressé à tous les parlementaires de la Guadeloupe, tous les parlementaires de la Guadeloupe, M. Servan, Mathiasin, Bénin, Théophile et le sénateur. Mmh. Aucune réponse. Il n'y a que dernièrement, là, à l'approche des élections, il y a M. Serra, le député Serra qui m'a reçu. Et quand il a lu le, le rapport, il a été vraiment surpris. Il a tout de suite appelé son attaché de parlementaire à Paris et lui a demandé de prendre des dispositions parce que nous avons un, un, un, un, un dossier brûlant et critique qu'on doit se pencher là-dessus pour trouver une solution pour l'outre-mer. Alors aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que vous avez écrit au sénateur, au président région, aux parlementaires et aux députés. Oh, j'ai même écrit aux parlementaires, mm -hmm. aux parlementaires de la métropole, par exemple Mélenchon et, et Le Pen. Et je leur ai adressé un courrier avant les élections et après les élections. Okay. Alors, qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui ben, Ce qu'on demande, c'est euh, déjà, dans le cadre de la continuité territoriale, et vu le caractère qui a affiché chirurgical de la Guadeloupe, qu'il faut savoir une chose, c'est que nous avons notre handicap. Il, il, faut que le, le, il faut que la population le sache. Nous, nous, importateurs, parce que nous sommes considérés comme l'export, commerce à Et là, les éditeurs nous classent en zone 3. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous passons aux commandes en priorité, très tôt, ben, on sert d'abord les librairies de la métropole, puis le Canada, qui est un gros pays francophone, puis nous sommes classés en troisième zone avec l'Afrique et les pays ACP. Voilà. Donc, ce qui, ce qui provoque... Euh, un retard considérable dans la livraison, mmh. puisque quand on a servi tout le monde, il n'y a plus Mais de... Mais vous demandez quoi, alors, justement, aujourd'hui Ce qu'on demande, c'est purement et simplement l'annulation des deux TVA. Annuler, abroger la loi. -dire plus de TVA Plus de TVA, ni, et ni de l'octroi de, de, de mer. Ni de l'octroi de mer. Ni de l'octroi de mer. Vous voulez enlever toutes de... les taxes ce, sur... Ce n'est pas les... normal, parce que euh, euh, euh, moi, j'ai des documents qui prouve que certains produits achetés en Guadeloupe sont exonérés de la terre. Tels que par exemple, une carte qu'un étranger achète pour appeler chez soi. Une carte téléphonique, vous parlez. D'accord. Une carte prépayée. Eh bien elle euh, euh, euh, est exonérée alors que nous, nos petits sont pénalisés mmh. avec deux TVA et un de poids de même vous pensez que c'est un frein pour la culture, l'accès ah, justement et, et comment c'est un frein sérieux et qui crée un handicap, un handicap sérieux monsieur, croyez-moi euh, euh, euh, tout ce que l'on voit là, tous ces mouvements qui ont eu lieu là ces an derniers, bon, ben cette jeunesse, elle est elle a, elle a raté le coche parce que n'ayant pas les moyens de, de, de, de, de, de, de, de, des parents d'acheter des, des livres pour lui permettre de s'instruire, eh ben il décroche et on le retrouve dans la rue. Oui. Bien, merci Monsieur Seligi, merci d'être venu ici à ETV, je pense qu'on vous a entendu. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans le Talk.